Salut, ici Francis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne 100% guitare avec Francis, déjà rendu à la capsule numéro 4 de ma série Apprentissage pour cette, euh, merveilleuse, cet instrument merveilleux qui est la guitare. Alors, euh, voici aujourd'hui, on va parler de la gamme pentatonique. Donc, euh, gamme pentatonique qui est une gamme euh, composée de cinq notes, euh, contrairement à une gamme qu'on a vue dans les, les autres capsules qui était composée de sept notes. Donc, euh, on avait vu la gamme de Sol majeur euh, avec son arpège, l'accord, et ensuite... Euh, les gammes mineures, donc les trois sortes de mineurs mineures naturelles, mineurs harmoniques et mineurs euh, mélodiques. Donc si vous n'avez pas encore vu ces capsules-là, il fallait les voir. Capsule 1, capsule 2 et la capsule 3 que j'ai parlé euh, la semaine dernière, je crois, euh, parlent des accords d'avons principaux, c'est-à-dire les accords majeurs, mineurs et septièmes, sur les bases euh, sixième corde et cinquième corde. Donc, partout sur le manche, donc bien intéressant pour euh, être capable de transposer rapidement. Ouais, mais donc, ça... On s'attaque à une gamme qui a marqué euh, l'histoire de la guitare et pour euh, beaucoup de musiciens, euh, ça a changé leur vie. Euh, je parle, mettons, euh, Rick Clapton B.B. Euh, King, euh, euh, Jimmy Page, Carlos Santana, euh, toutes des gens qui nous ont fait vibrer, nous donner le goût de jouer la guitare. Euh, donc, cette gamme-là a été beaucoup exploitée par, euh, par ces guitaristes-là et a influencé des millions de personnes, euh, donc sans doute vous la connaissez déjà, mais on va la voir sur différents angles sur la guitare, c'est-à-dire qu'on va la voir la position principale que je pense qu'on connaît tous, ou bienvenue à ceux qui l'ont jamais, mais c'est sûr vous l'avez déjà entendu dans un solo ou quelque chose qui vous a mar marqué euh, que vous avez aimé c'est sans doute donc c'est la gamme, je, je vais arrêter d'en parler, je vais vous la jouer <rire> Sol mineur euh, pentatonique donc c'est-à-dire on l'a entendu en blues, dans le rock euh, on l'entend encore aujourd'hui dans plein plein plein plein plein de, de styles aussi euh, on l'utilise aussi en jazz euh, donc, euh, on va l'avoir ici. Euh... Donc, cinq notes à souvenir. Sol, Si bémol, Do et Ré. Donc, nos cinq notes, ça va être nos cinq points de départ. Donc, chacune des notes va devenir notre nouveau point de départ. Donc, c'est-à-dire Sol, Si bémol, Do C'est vraiment comme des renversements. Bon, c'est toujours les mêmes cinq notes qu'on joue. Euh, ce que ça fait. Pourquoi je, je, je vous parle de ça ici C'est que, autrement dit, souvent on va parler. Mettons, on fait, un, on fait un solo où on va montrer la première gamme, qui est la même gamme pentatonique. Ici, on est en sol. on est toujours dans la même position c'est à dire on va appeler ça des fois une boîte on est comme pris toujours dans la même boîte ce que ça permet de faire de connaître les différentes positions c'est faire des liaisons puis faire aussi quelque chose peut-être de plus mélodique aussi des fois notre oreille va nous dire toujours dans la même gamme fait que ça, ça va vous aider beaucoup dans votre euh, façon d'improviser euh, puis je vous suggère de le faire euh, en, en le pratiquant j'ai fait une backing track euh, je vais mettre le lien aussi en bas de la capsule euh, donc une, une, une track d'accompagnement pour vous aider à intégrer ça à votre, à votre jeu à, pour être capable d'improviser avec les cinq inversions de la gamme mineure pentatonique. c'est sûr que c'est une gamme encore là transposable partout, là on la voit en position de sol, mais très facile, vous allez avoir les doigtés aussi, j'ai tous les doigtés écrits aussi, en tablature et en notation musicale, le lien sera aussi disponible dans la description à la fin de la capsule, donc voilà, donc j'y vais encore, je reviens aux doigtés dans le fond, c'est-à-dire 1, 4, de sol en troisième position 1 4 bémol. 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4 et on vient on peut vous jouer la le... carte de sol mineur question de se mettre de... dans l'oreille la tonalité dans laquelle on est pour intégrer la gamme. Mmh. Ensuite, j'y vais avec mon deuxième, c'est-à-dire ma deuxième inversion qu'on dit. Je pars maintenant de Si bémol. Donc Si bémol qui est juste ici, en sixième fret, on appelle ça en cinquième position. Mon premier do devient issu ici en cinquième position. Donc premier Je do avec pense... Si bémol, Do, Ré, Fa, Sol, Si bémol. que je viens de jouer, c'est juste comme l'extension on va dire c'est vraiment ça va vous permettre de faire des connexions avec vos idées et non d'être limité d'être toujours dans la même position voilà euh... donc je vais avec le doigté je pars avec 6 bémol donc ma deuxième inversion 2 Deux, 4 1, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 4, et je reviens. 2, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2, et si vous voulez, vous pouvez toujours venir résoudre à notre fondamental qui est le sol. Donc, je suis toujours dans les mêmes notes. J'y vais avec ma troisième inversion. Donc, on est parti de Sol, Si bémol, Do. Notre troisième inversion. Donc, Do, on va être en huitième position aussi, huitième fret. Huitième case, appelez-les comme vous voulez. L'important, c'est qu'on soit au bon endroit, c'est-à-dire sur le Do. Donc, je continue toujours dans le même ordre. Hein? C'est toujours Sol, Si bémol, Do, Ré. Fa, Sol, si bémol, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je suis rendu au Do ici. Donc, huitième fret, Do. Euh, do, Ré, F, Si bémol. Do, ré, Fa, Sol, Si bémol, Do, Ré. Et je reviens. J'y vais avec le doigté. Je pars en 8 position. Donc, 1, 3, 1, 3. 1, 3. Je m'envoie ici en septième le temps de note. Ferry, fa, 1, 3. Vous pouvez le faire avec un 4 si vous voulez. 1, 4, 1, 3. Je reviens. 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Mol, sol... Oh, ça commence à être intéressant. Donc on a trois endroits pour faire la même gamme, les mêmes notes. Ça nous donne des possibilités de... Après, je vous propose, si vous voulez, quand vous allez la pratiquer, de l'avoir sur une corde à la fois aussi. Oh, là ça devient intéressant. Puis après, vous allez pouvoir intégrer... Des bends Que vous aimez... Un ton, demi-ton, on verra ça euh, dans une autre capsule. Mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire. Il n'y a pas vraiment de limite. Et en voyant d'autres positions, ça vous permet de découvrir votre manche de guitare en même temps. Donc, on était rendu à mon quatrième point euh, de départ. c'est-à-dire mon Ré, quatrième note. Donc, Sol, Si bémol, Do, Ré. On parle toujours de ça. Donc, Ré, on est rendu ici en dixième, euh, dixième position, dixième frette. Et... Vous voyez, ça sonne toujours la même chose C'est les mêmes notes Donc ça donne ré, fa, sol, si bémol, do, ré Fa, sol, si bémol, do, ré, fa Le doigté 1, 4 1, 4 1, 3 1, 3, 2, 4 1, 4, et je reviens. 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1. Et là, on va les résoudre sur notre sol. Do, si bémol, sol. Ne perdez jamais de vue euh, l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire notre sol. Et justement, ça me fait penser, c'est qu'on vient de faire, la quatrième inversion, ou si vous voulez, le quatrième point de départ de notre gamme mineure pentatonique. Euh, super important c'est à dire il y a beaucoup à faire la connexion entre la, la première que vous allez apprendre c'est à dire notre doigté de base qu'on qu qu connaît. Euh, avec, pourquoi? parce que dans le fond on va aller chercher notre accord donc on connaît ici notre accord donc sol mineur 7 et on va chercher base 5 corde sol mineur 7 aussi qui est quand même assez commun donc vous avez la fondamentale ici Déjà de votre accord, fait que déjà de voir, fait que de, le vo de voir déjà, c'est cette même gamme-là sur deux points. Deux fondamentales ici, euh, base sixième, 5 cinquième, super intéressant pour faire des connexions. Puis ensuite, vous allez chercher vos autres inversions pour la connexion euh, jusqu'à votre première ou vice-versa, de la première à la quatrième. L'idée que puis vous, allez, vous allez voir tout de suite qu'en quatrième position, il y a beaucoup, beaucoup euh, de lic, de guitare qui vient de là, même en première, c'est certain. Mais je veux dire, en, en bas cinquième, on pense à des.. ou des. Ouais. Si on pense à David Gilmore, si on pense à. Euh, plein de guitaristes euh, country aussi ou euh, vice versa donc euh, beaucoup de possibilités euh, ça va euh, ça va vous donner euh, ce genre euh, de doigté là ensuite on est rendu au cinquième, euh, à la cinquième inversion donc on est rendu sur la note fa parce qu'on part toujours de nos cinq notes point de départ sol, si bémol, do, ré, fa j'y vais je vais chercher mon fer, mon fer va être ici en 13e fret. Ça semble assez loin, mais finalement, vous allez voir que c'est facile à souvenir parce que notre sol est juste à côté. Donc, on retrouve, c'est comme si on partirait d'ici, donc fa SOL. Pas. On pourrait le faire à corde ouverte aussi. Mais <coughs> ce n'est pas le point qu'on discute ici. C'est vraiment. On va me donner les mêmes notes, c'est certain. Donc, fa, sol, si bémol, do, ré, fa, sol, si bémol, do, ré, fa, sol. Un 3 ici, 1-3 gars, 1-3. Si vous préférez, quand vous avez une distance de 4 frettes, vous pouvez le faire avec 1-4, 1-4. Même de pratiquer les deux, ce serait déjà une bonne chose pour être capable d'éventuellement. Ça va arriver dans des solos, vous allez avoir différents patterns, euh, dépendamment de ce qui vient avant ou ce qui vient après. Euh, plus qu'on a de doigté, mieux c'est. ça les préparer à toute éventualité. Donc, c'est ce qui couvre notre euh, gamme pentatonique sur les cinq inversions. Donc, euh, euh, je vous résume ça. Donc, on est parti de Sol mineur pentatonique. Il est composé de cinq notes. Donc, Sol, Si bémol, Do, Ré, Fa. Là, on le voit sur deux octaves. Dans une première position. On a fait. Si vous voulez la continuité de, ah, de la gamme et à partir du si bémol en cinquième position. Après, je suis parti du troisième point de départ, mon do en huitième position, mon quatrième point de départ ré et mon cinquième fa. de plaisir avec ça. Et avec une backing track, vous allez voir, c'est agréable, euh, donc une track d'accompagnement, euh, vous allez voir, comme ça, vous allez pouvoir intégrer, euh, je vous propose de pratiquer, c'est sûr, au début, en noir, si vous le pratiquez au métronome, donc euh, comme dans les autres exercices que je vous proposais, vous commencez à 60, ensuite, en croche, en triolet, euh, un rythmique qu'on peut, qu peut aller chercher avec ça. Euh, L'idée, c'est d'apprendre premièrement vos doigts. Ensuite, votre oreille va prendre le dessus. Vous allez entendre toutes les distances entre les, en, entre les sons. Puis, euh, ben voilà. C'est euh, ce qui couvre notre euh, quatrième capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, comme je vous disais, en entrée de jeu, il va y avoir euh, les doigtés disponibles euh, avec le lien euh, avec euh, tablature et euh, notation musicale. Euh, aussi, le lien pour euh, la traque d'accompagnement pour vous aider à répéter, puis à avoir du plaisir tout en, en apprenant. Euh, N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça, ça me fait plaisir de, de voir de nouveaux abonnés euh, arriver euh, de partout. J'ai des, des commentaires d'un de, de peu partout. Euh, je vous salue d'ailleurs, euh, mes nouveaux abonnés et mes anciens. Et euh, voilà, que je vous souhaite une bonne euh, fin de journée, une bonne, bonne répétition, puis euh, à bientôt pour une euh, capsule numéro 5. Salut bien!